Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à nos dessins animés et projets débiles en général. Salut On est deux frangins. Moi c'est Nico. Moi c'est Félix. Et on fait tout ce que vous pouvez trouver ici en amateur. On poste les histoires qu'on s'amuse à inventer. C'est tout le temps super chouette. Non. <rire> un peu chouette. Des fois un peu chouette, mais, mais on fait surtout pas de garantie sur le fait que ce soit chouette. Si, on peut en faire garanties. Si. Non. On n'a pas les sous. pour C'est toi, t'as pas les sous. Dans l'idéal, on voudrait que ce soit un truc participatif, c'est-à-dire qu'on vous incite à laisser des commentaires, mais pas que. On, on voudrait, dans l'idéal, que vous puissiez nous dire ce que vous avez envie de voir comme prochain épisode, ce qui. Avec un chevalier sombre. <rire> Ou un cosmonaute transformé en yaourt. J'ai bien peur que votre avis ne soit plus d'aucune importance. Ou ce qui vous ferait plaisir de voir en général, c'est-à-dire si vous avez des idées du genre euh, euh, Moi j'ai envie de voir un Maïs combattre Batman, et ben on est chaud, ça peut être complètement envisagé, ça pourrait être mmh. marrant de, de réaliser des, des envies comme ça des gens, et puis après c'est euh, Ah vous aimez bien telle série, vous avez envie de voir la suite, ah ben on va se pencher peut-être un peu plus sur celle-là, vous préférez telle autre, et ben. ainsi de suite. Alors, quitte à mettre en place des votes éventuellement s'il y a beaucoup de monde. Mais... Il faut savoir qu'on fait tout ça euh, parce que ça nous amuse et qu'on n'y connaît rien à la base. On fait tout de A à Z. La musique, l'animation, les dessins, le sound design, le montage, les textes, les scénarios. La programmation quand c'est des jeux vidéo mais que vous ne trouverez pas ici, ça c'est Nico qui s'en charge. Les voix, on est hyper nuls. On a vraiment... <rire> on, aurait vraiment besoin... nul, vrai. non, on aurait vraiment besoin... On aurait vraiment besoin d'acteurs en vrai. Mais voilà, on fait... on fait tout avec les moyens du bord en fait. Et voilà, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à... à liker, à poser des commentaires, à nous poser des questions si vous en avez. Et puis surtout, on espère que vous vous amuserez bien ici.